Bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Lostat et SnakeX. Salut, salut! Et on se retrouve pour une, euh, une petite preview de Doom Eternal. Ah, une petite, hein, parce qu'on a eu le droit bien, de capturer que 15 minutes sur les. Euh, Combien d'heures de jeu? 3h30? Plus de 3h. En fait, on a, on a pu faire, on va dire, le gros didacticiel et euh, les 3 premières missions. Enfin, le didacticiel compris dans la première mission, mais voilà, en fait, en ouais, gros. Comme, euh, comme tous les jeux. Ouais, les 3 premières missions, on va dire, pour bien sentir la montée en puissance euh, de ce Doom. Et donc là, euh, bah, déjà dans l'histoire de Doom, où est-ce qu'il se place celui-là enfin, Est-ce que c'est la suite du précédent qui est sorti en 2016 Est-ce que c'est un nouveau Doom Alors voilà, il faut, euh, effectivement, on sait que la licence elle a été rebootée en fait, et euh, on s'est retrouvé euh, du coup avec un nouveau Doom euh, en 2016, avec un Doom beaucoup plus nerveux, euh, on n'était pas trop dans l'ambiance Doom 3, je ne sais pas si tu te souviens, qui ouais, était très glauque, en fait. C'est ouais, euh, un peu euh, bon, un jeu d'horreur quoi. Ouais c'est ça C'est à dire t'as avancé dans des couloirs et tout Puis d'un seul coup pif surprise Ouais Là on est plus trop dans ça Là on est vraiment dans un jeu Dans un FPS d'action pure Très bourrin mais aussi Très tactique Il faudra le voir Et donc celui-ci en fait En prend directement euh, la suite Donc le Doomguy à la fin du, du premier On va spoiler euh, légèrement euh, On pense avoir sauvé la terre On a détruit la tour d'argent euh, Et en fait non <rire> D'accord euh, Pas du tout Les armées de l'enfer en fait Se déchaînent sur terre Et là on est dans euh, en fait euh, Ce qui s'appelle la forteresse de la destruction qui est le hub euh, dans lequel tu vas revenir euh, entre chaque mission. D'ailleurs, on voit la Terre avec le pentagramme, ouais. on voit les portes de l'enfer. Ouais, on dirait une espèce de, de station orbitale. Euh... C'est exactement bon, ça. Sauf qu'à priori, on peut sortir, on peut aller dehors. Euh... Ouais, non, il y a, ça, je dirais, on s'emmerde pas avec le réalisme. On n'est pas là pour ça. Ouais, mais euh... de toute façon, ça se voit. Voilà, le le. Hub... C'est pas le but. Non, c'est clairement pas le but, et le hub est là, en fait, pour te, euh, en fait, entre chaque mission, pour te permettre de débloquer des améliorations, pour te permettre de euh, visiter un petit peu, il y, des, euh, il y a des secrets que tu vas pouvoir trouver, euh, il y a différentes armures qui sont enfermées à droite à gauche, on va en voir une dans, dans quelques instants, et, euh, et c'est en fait un endroit aussi où tu vas tu vas pouvoir faire avancer l'histoire parce que tu vas trouver des enregistrements tu vas les écouter voilà, et, la euh, ouais exactement il y a des euh, il y a des communications cachées et puis surtout moi je kiffe l'architecture de cette euh, de cette forteresse euh, je la trouve vraiment très sympathique euh, on, ouais ça on ouais, dirait y a un, un petit côté néo moyenâgeux c'est euh, ça futuriste euh, avec les, les lampes torches bleues euh, j'en parle pas le développeur me disait vous avez le droit de capturer ce que vous voulez mais il y a une énorme surprise au sous-sol euh, voilà vous irez visiter quand vous aurez le jeu <rire> c'est très Ouais, très on va pas tout vous montrer non, non plus acheter quand même pour y jouer ouais, exactement et puis là surtout on va pouvoir euh, on va pouvoir bientôt euh, lancer une lancer une mission en fait euh, qui sera donc la euh, troisième mission du jeu donc je disais voilà il y a la carte de la terre euh, l'histoire principale commence avec justement ce soldat qui est envoyé pour tuer trois prêtres des enfers et donc cette forteresse te permet de localiser en fait les emplacements des, euh, des traîtres et il y a une histoire aussi parallèle avec le héros du premier mais nous nous dirons pas plus surprise euh... surprise. Voilà, surprise surprise euh, sachant que les niveaux sont euh, bien sûr maintenant euh, répartis entre euh, et ben, plusieurs régions de la terre on, on sort de cette atmosphère un peu euh, euh, sf euh, du premier enfin on est toujours dans de l'horreur et dans des trucs complètement euh, invraisemblables. mais on est euh, on est maintenant bien plus placé sur terre avec des environnements euh, qui sont euh, on va dire beaucoup plus variés voilà donc là ça y est on y est ah là on est dans là on est dans de l'arrêt enfin on est dans de, l'action voilà, de pure on va dire euh, c'est intense pendant tout le reste euh, du jeu c'est à dire que on a ouais, c'est clair moment... que ça ne s'arrête jamais ah non ça s'arrête jamais c'est à dire que même dans les rares moments où il euh, y a des, euh, petites, euh, on va dire, des petits couloirs où tu peux aller explorer, t'as quand même des petits monstres qui te sautent dessus. Euh, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est intense. Franchement, c'est trois heures de jeu très intense. Donc là, la capture a été faite sur PC. Ouais, alors il faut savoir, on est sur PC, limité en 1080p, 60 images secondes. Heureusement, 1080p. J'ai déjà très bien. Ouais, c'est très bien, sachant que euh, sur Xbox One X, le jeu devrait être en 60 images secondes. En 4K c'est la question que j'ai posée, ils n'ont pas su me répondre, ils m'ont dit « on se renseignera, on verra ». D'accord, euh... bon, bah, bon, déjà on pourra jouer en 1080p. Voilà. <rire> et peut-être une résolution entre le 1080p et la 4K. Après, euh, c'est un jeu qui est, qui est très nerveux et, et qui demande beaucoup beaucoup de réflexes, en fait. Et c'est vrai que les 60 images secondes, ça apporte quand même euh, pas mal. Quoi. Euh... Donc on est d'accord, il vaut mieux privilégier la performance à la qualité graphique. Ouais. Alors, S'il en fait... y, si y a le paramétrage, en tout cas, si on a le choix entre les deux à la sortie il faudra peut-être mieux privilégier ça pour avoir plus de fluidité et plus de précision je pense que ça dépend clairement du niveau de difficulté dans lequel on joue alors pour la petite info euh, et, et sans se vanter euh, j'ai fait euh, en fait euh, les 3 heures de démo en mode cauchemar je suis repassé en mode de difficulté juste en dessous le mode cauchemar c'est le dernier niveau de difficulté sur 4 là on est dans le troisième niveau de difficulté euh, parce que pour pas crever toutes les 2 secondes sinon c'était inintéressant euh, le mode cauchemar en fait euh, il est très très très rapide le moindre coup te vide en fait on peut voir en bas à gauche hein, la barre d'armure en en verre et ouais. la barre euh, et on parlera du gameplay comment ça fonctionne après euh, mais euh, le mode cauchemar en fait un coup d'un ennemi te vide ta barre d'armure et la moitié de ta barre de santé ah ouais deux coups t'es mort en fait euh, globalement deux coups de de gros ennemis tu te... d'où le fait que le jeu soit super rapide et qu'il f... faut avoir des réflexes ouais. euh... et alors ce que j'allais dire c'est que du coup euh, à la manette parce que j'ai bien fait l'effort de jouer euh, à la manette et au clavier souris euh, les mouvements à la manette sont quand même un peu moins fluides forcément que, enfin forcément je vais me faire lâcher si je dis ça, mais en tout cas pour ma part je suis moins à l'aise avec la manette qu'avec un clavier souris, et donc pour moi les mouvements sont, euh, bah, sont plus rapides en clavier souris, j'ai donc plus de facilité à jouer en difficulté maximale. C cela dit on peut mettre un clavier et une souris sur Xbox euh... Oui mais le jeu sera-t-il compatible Ça je sais pas, je crois que c'est pas compatible avec tous les euh, avec tous ouais, les FPS, hein. alors... Je pense qu'on part un peu du principe que maintenant que c'est compatible, les, les développeurs qui vont sortir surtout des FPS un peu, un peu speed comme ça doivent l'être. Ça sera à confirmer plus tard. Ouais, exactement. Alors là, tu vois, il y a des petites énigmes à la con. En fait, je tourne je tourne pour rien. On a quelques petites phases de plateforme aussi euh, qu'on peut voir avec des secrets planqués à droite à gauche. Le jeu invite vraiment à l'exploration de toute façon pour, euh, pour débloquer euh, tous les euh, on va dire tous, tous les secrets et surtout trouver des cellules d'énergie qui te permettent de débloquer des pièces dans ton hub. Là, on va être vraiment dans une arène euh, extrêmement euh, nerveuse, Il y, y a des airs de Gears, quand même, là, sur le décor. le <rire> Gears 5. Alors, moi, c'est marrant. Euh, Autour en glacé. glacés. Euh... Ouais, alors, en discutant avec les devs et en regardant aussi les architectures, on peut retrouver aussi un peu euh, un côté Darksiders dans certains décors, tu verras. Ouais. Avec des grandes statues euh, grandes statues les cacodémons. Ah, je viens de lui coller une, une grenade dans la bouche, là. Je ne sais pas si tu as vu, en fait. Tu leur fais avaler une grenade et il, en fait, ils passent tout de suite en... Euh, en mode glory kill. Et on peut peut-être parler du, euh, du gameplay, en fait. Ouais. Parce qu'on parle de là. La... Je, crois, je crois que toi, tu avais pas euh, trop touché au, au Doom 2016. Non, moi, j'étais encore sur le précédent. Donc, euh, plutôt en mode euh, jeu d'horreur, plus Resident Evil qu'autre chose. D'accord, donc là ça te fait un choc là. Ah bah là euh, j'ai l'impression de voir un Quake ou un tournoi en fait. Euh, pour Alors, dire. Ouais on est clairement dans la on est clairement dans la, dans la mouvance en fait. Et donc le principe du jeu est assez euh, on va dire, euh, assez simple. T as donc des arènes dans lesquelles as des myriades et des myriades d'ennemis, euh, tu peux voir des petites merdes, en fait des espèces de petits péons, et des ennemis comme euh, l'araignée ici qui sont euh, bien plus costauds. Et euh, en gros l'idée va être de switcher, c'est-à-dire que euh, tu te sers des petits ennemis pour recharger euh, soit ta santé, soit ton armure. Euh, soit tes munitions, en fonction du type de glory kill que tu vas effectuer et, euh, et toute l'idée va être de, bah, de pouvoir euh, choisir la bonne arme pour dégommer le bon ennemi, avec ses points faibles aussi parce que ça c'est ouais. de la nouveauté donc là les ennemis ont des points faibles ouais. principalement du côté de leurs armes ouais c'est ça, par exemple tu vois le, en fait, le squelette qui est une, une des créatures en fait euh, les plus mythiques de Doom, si tu lui pètes en fait, c'est... D'ailleurs on va le voir après, si tu lui pètes c'est lance-roquettes qu'il a dessus, il passe en mode berserker, quoi, il est super agressif, il vient vers toi, il sait t'arracher la tronche avec ses griffes, c'est vraiment... Voilà, c'est pas parce que t'as as pété le point faible d'un ennemi que tu vas t'en tirer. Là on voit la tronçonneuse, quand tu tues un mec avec la tronçonneuse, tu récupères des munitions, sachant que... Alors ça c'est un truc qu'on leur a fait remonter, quand tu vois en bas à droite, tu... Tu peux regarder, ta jauge de tronçonneuse, là, tu vois, par exemple, elle est ouais. euh, juste à 1, euh, mais on le voit très peu. Euh, tu peux la charger jusqu'à 3, et dans ce cas-là, tu peux one shotter n'importe quel gros ennemi avec ta tronçonneuse, mais tu bouffes tes 3 barres. D'accord. Donc, c'est euh, aussi une stratégie, c'est-à-dire que, par exemple, moi, qui déteste l'espèce de serpent, ou même les araignées avec la mitraillette, euh, je t'avoue que, de temps en temps, euh, j'allais one shotter quoi, direct. <rire> Là, on a vu le, le glaçage, en fait, qui est une des nouveautés aussi avec le lance-grenade. Et on parle pas de pâtisserie. Non, non, exactement. Là, on parle... Bah, ouais, si, on va dire que c'est un glaçage un peu, euh, un, un peu rouge, quoi. C'est euh, ça. Euh, Glaçage-fraise. Glaçage-fraise, ouais. Le trip, plutôt. <rire> trip. Le, le, fameux, euh, le fameux fusil plasma, qui est, qui est une arme de prédilection, en fait, euh, qui est assez excellent. regarde-le. Il est en mode furie, tu vois. Regarde, là, voilà. Ah, il, est... il lâche pas l'affaire. Hein, ah, il est bien ah, un oui, est... <rire> Donc c'est bien parce que l'IA s'adapte, en fait, c'est pas une IA unique par ennemi, c'est ouais. en fonction de... Comment tu... Enfin, tu, tu, où tu tapes, l'IA est différente et l'ennemi intervient de manière différente. Alors, sachant qu'en plus, euh, en mode cauchemar, euh, l'IA est une vraie enfoirée, c'est-à-dire que euh, non seulement elle s'adapte, mais en plus, elle anticipe tes trajectoires. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, euh, quand j'ai pris de temps en temps un propulseur ou que fait, je fais un dash, euh, en l'air pour essayer d'éviter de, de, de, que bah, même l'ennemi de base, en fait, la merde de base démon, il te, il te cale la boule de feu juste en fait, là où tu vas atterrir. Ouais, donc c'est vraiment... Euh, ouais, il faut, faut, faut rester toujours, toujours, toujours en mouvement. Voilà. Ah, le petit grappin sympa. Ah ouais, alors ça, c'est euh, j'avoue que c'est la, la petite nouveauté euh, qui, est, euh, qui est sympathique dans une arène qui est euh, aussi euh, plutôt euh, plutôt réussi euh, tu peux euh, voilà accrocher avec ton, ton double de shotgun très puissant mais par contre très très lent et je sais pas si tu as remarqué les petites boules rouges en fait qui sont euh, qui sont au-dessus c'est justement on dirait des espèces de mines sous-marines ouais, mais, bah, mais pas sous-marines bah, bah c'est des mines suspendues donc pour le coup elles sont vraiment suspendues euh, l'idée en fait euh, des développeurs ils ont rajouté des pièges environnementaux ces enfoirés, parce que non seulement ça suffisait pas euh, d'avoir euh, plein plein plein d'ennemis mais en plus de ça tu as des pièges qui peuvent euh, bien sûr se retourner contre toi mais également contre les adversaires. Donc t'es en train de dire qu'ils sont vraiment sadiques. Ouais, non mais ça a été pensé pour... De toute façon, c'est euh, pensé euh, pour la rapidité, c'est pensé pour le fun, et, euh, et franchement, pour être extrêmement nerveux. Euh, je sais que, le, par exemple, l'un des, des gars qui était avec moi euh, à la session de test, euh, il est sorti des 3 heures il m'a dit euh, « Mais enfin euh, moi, je peux pas jouer 3 heures euh, à ça, quoi. C'est pas possible. Faut pas être épileptique. » Alors bon, ouais, c'est sûr que... Euh... <rire> C'est sûr que pour le coup, euh, il vaut mieux pas, euh, le, le jeu fait pas de, de cadeau. Parce là que même quand tu sors en boîte, ça clignote moins. Quand même. Ah ouais, non, non, c'est clair, C'est là-dessus, euh, c'est <rire> très très nerveux. Tiens, d'ailleurs, voilà. Oh. Je vais Bim, expo exposer. Il euh, y a des albarde, euh, qui que tu peux déclencher. Il y a des pièges électriques au sol, des murs en flammes, des pics. Enfin bon, voilà. Euh, je, je crois que. Et encore, j'ai pas tout vu parce que j'ai fait que les trois premiers niveaux. Mais c'est. Euh, tu vois, regarde comment elle se déplace cette saloperie en fait. Ah c'est clair. Ah euh, ouais non non mais euh, ils ont des patterns en fait qui sont toujours les mêmes. Mais putain euh, pour les anticiper, euh, ils sautent de partout. En plus, ça s'accroche au plafond celle-là. Enfin vraiment euh, t'en en as. Euh, en t'en as plein euh, partout. Quoi. Partout partout partout et, euh, et ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais en fait et euh, tu, tu, tu prends plein à poire pendant 3 heures. Oh Peut-être revenir sur les différents euh, les différents glory kills aussi, euh, parce que, parce que en as 3 sortes en fait. Ouais. Euh, on l'a pas dit, mais euh, le glory kill standard te rend de la santé, le glory kill à la tronçonneuse euh, te rend des munitions et celui au lance-flamme, en fait, c'est-à-dire que tu crames les mecs avec ton lance-flamme, que tu débloques à partir du niveau 2, euh, te donne des points d'armure. Donc en fait, tout le jeu va être d'éliminer euh, bah, les petits pour pouvoir après bah, te permettre d'éliminer les gros. Et là, on va avoir une phase de plateforme. Et donc, Je... de gérer toutes ces jauges. Euh, voilà. Autant tu... de vie, de, de, de munitions que, que d'armes. Que, ah ouais. que d'arbre, oui, tout à fait. Que que <rire> gens, je visais armoire d'armure. De, de, voilà, alors là, on a vu qu'on pouvait s'agripper euh, qu au mur. C'est euh, as des tas pas mal de phases de grimpette comme ça où euh, tu peux en fait, ouais, maintenant... c'est assez vertical. Hein. Ah, complètement, là, complètement. Là d'ailleurs, euh, je, je vais pas le refaire, mais le passage en bas à droite qu'on a pu voir, euh, euh, tu as des enchaînements où tu dois tirer sur un interrupteur en même temps te lâcher dans le vide, utiliser le dash que tu débloques euh, voilà, assez hop, rapidement. Ouais, dash, dash, en fait, voilà, hop. Et, euh, et tu peux euh, comme ça en fait jouer ah, là, le flèche des hallebardes. Euh, alors là c'est le deuxième essai sur la vidéo d'ailleurs parce que le premier en fait j'ai comme un con j'ai tiré dessus euh, j'ai pris la dans la gueule et donc euh, bah, mort instantanée hein, c'est gênant hein. ouais c'est très gênant ça va trancher chérie. ouais c'est exactement ça attention ça va couper euh, voilà donc là on peut voir le deuxième mode de, de, de la mitraillette hein, qui était déjà présent dans le en fait, j'attendais que j'essayais de les attirer pour qu'ils viennent, mais ils n'avaient pas envie de venir. Euh, on peut voir le deuxième mode de la mitraillette, euh, qui est euh, en fait euh, voilà, un lance-roquette, sachant que toutes les armes ont euh, en fait, as le tir de base, et tu peux mettre deux modules de, de tir supplémentaires euh, qui changent du tout au tout. Euh, sachant que par exemple, mon truc préféré, c'est le fusil à pompe avec la grenade collante qui est euh, d'une renouvelable efficacité. Voilà, donc là, là, on n'a pas vu, je me suis pas fait tuer par les halbarbes. Sympa, hein, ce petit côté... Euh... Munition faible, munition faible. Oui, oui, oui, mais ça, ça arrive tout le temps, santé faible, munition faible. Donc là, tu es passé au clavier, hein ah On ouais. voit d'ailleurs sur les contrôleurs en bas à droite. Ouais, exactement, ouais. Euh, je suis passé au clavier parce que j'ai vraiment fait l'effort de, de switcher entre les deux euh, à chaque fois. Euh, D'autant plus pour les phases de plateforme, je voulais vraiment tester si à la manette... Euh, voilà. Si à la <rire> ça calme tout de suite, je voulais vraiment tester si à la manette ça passe euh, en face de plateforme et en fait euh, c'est bien bien optimisé, il n'y a, a pas de problème. Euh, euh, D'ailleurs, par rapport à la build de l'E3 à laquelle on avait joué, on se décrochait du mur si on ne maintenait pas le, on maintenait pas, en fait, le, le contrôleur. Là, c'était euh, nickel. Donc là, c'est vraiment la dernière arène qu'on a faite avant de récupérer le double fusil à pompe, justement, et euh, c'est vraiment une arène de tordu. Euh, tu vois les pics sur les murs Ouais. Donc euh, tu peux te les prendre, tu meurs. Euh, tu vois les petites boules qu'on va voir par terre Ouais, là, je et les ben, vois là, euh... les espèces de petites quand... boules. Euh... Exactement, bah, quand un ennemi en fait, fait une onde de choc par terre, ça déclenche de l'électricité. Ces espèces de saloperies en fait, ont des fouets se déplacent hyper rapidement. Ah ouais, c'est atroce finalement, pour moi. Voilà, et euh, effectivement, bien sûr, euh, on recommande le jeu parce que... Euh... C'est quand même franchement une grosse tuerie. On a vraiment hâte que ça sorte le 20 mars. Euh, on veut voir la suite. Regarde, Dans deux mois. les murs s'enflamment. Et euh, voilà, je vais qu'on finisse par ça parce que c'est vraiment sympa. Tu as des, des, des, des moments où tu vas pouvoir prendre le contrôle de certains démons pour aller récupérer des objets. Et ça préfigure le mode multi où il y aura un mode invasion et où tu pourras faire. voilà. Euh, tu pourras te, te, te, te friter entre ennemis, entre, entre copains comme ça. Bref, au conseil. Et puis. Euh, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Allez, ciao.